Aujourd'hui, nous allons faire un Swiss Miss. Ah oui, Qu'est-ce oui. qu qu'un Swiss Miss un... Qu'est-ce qu'il faut pour préparer un ah, Swiss Miss avec, avec du lait, du chocolat et du D'accord. Aya, ah, oui. toi, tu penses que c'est quoi ben, Comment on fabrique un Swiss Miss ah, donc ben, ah, je sais, je sais. D'abord du lait, après on met le chocolat non. et après le jamalot et après on crue. Alors, fais voir, je crois qu'il faut d'abord mettre du chocolat. Oh Après, il faut mettre du lait. Ensuite, il faut remuer avec la cuillère. Et ensuite, on rajoute les chamallows. Allez, ouvrez pour voir ce qui se cache dedans. Et, et, et, et doucement. pour toi, pour moi. Ah, bah, dis-donc, ils en ont mis paquet. Hein. Tout ça, T'as que ça comme... Euh... toi. Là, je crois que t'as la partie chocolat Ouais, t'as la partie chocolat Et la partie chamallow C'est hein? moi Hein? Non mais on en prend qu'un C'est pour faire que un Il y a la partie chocolat En poudre à mettre Et la partie chamallow à mettre ensuite Donc vous n'avez besoin Que de deux sachets accrochés C'est tout C'est des croches <rire> Allez Oui bah décrochez-les. Non, tu mets d'abord ton chocolat. Oh là, c'est dégueulasse. Oh c'est ça oh, Non, c'est chamalou faut d'abord mettre chocolat. Chocolat, Marquid. Euh, oh, oh, chocolat. Ça, ça c'est... Oh, c'est ça, c'est chocolat, ça. Montre-moi que je vois. Ici. Oh, ça sent trop bon. doucement, là, doucement, doucement. Oui, c'est chocolat. donc tiens. Mets-le pour le moment ici. Non, tu attends mmh. tes soeurs qui ont fini. Ça, on n'en a pas besoin. Et ça non plus. Mais, mais c'est pas ça, ça. On n'en fait qu'un pour le moment. Montre-moi que je vois si c'est le chocolat ou les chamallows. Oui, c'est le chocolat. Donc, c'est ça. Après, donne-moi les chamallows. Tu les mets, de, tu les poses pour le moment. Asia, ah, tu as déjà mis euh, ton chocolat mmh. Aide tes soeurs si elles ont besoin. Alors, moi, je Chocolat, alors je vais mettre mon chocolat. Vous voyez, je vais vous le montrer. Montre, ouais, ça, c est... C est bon. oui, parce que je peux voir, oui, ben ça Un ah. marron, marron. c'est normal. Vous savez pourquoi il est marron parce que c'est du chocolat exact. C'est bon, allez, donne. Hop, donnez-moi les paquets, les paquets vides. Donnez-les-moi. Du lait. Mais... Attends. On va le manger comme ça. Non, vous mangez pas comme ah, ça. vous Ah c'est à manger. Non, non, d'abord rajouter du lait. Alors, faites voir, je vais vous le rajouter. Là je peux C'est feu. Après je mélange. Allez, là je me Attends. Mais en fait, non, mais je sais pas faire. Tiens, je tu mélanges bien. Ouais, je veux mélanger les filles. Aloubi. Allez, mélange. on fait filles. de la potion magique pour transformer. Ah quoi oui, non, mais, <rire> On fait de la Poussement. potion magique. Ouais. Pour transformer, pour... qu'est-ce qu'on peut faire Non, en fait non, ah, pour pour les fées, fées, on peut pas C'est pour les fées. Non, qu'est-ce qu'on fait avec euh, cette potion magique Qu'est-ce que vous voulez faire euh, À quoi pas. va vous servir cette potion magique Pour les fées. Pour vous transformer en fée ouais, Okay. il y a trop de là oh. allez remue remue on te demande de remuer ah moi je vois le lait pas trop. parce que j'ai mélangé oh. moi aussi je vois mais... le lait moi aussi oublié, regarde ce que tu fais tu oh. remues pas au ah. chocolat là Regardez. ouais ça commence à bien se bien se bien Regardez, c'est qui Ça, c'est d'accord. Ah, Tiens, Tu oui. euh, ah, vois, que je vois si ça je se... Ah. D'accord. Regarde, oui. oui, comme ça. Je fais de la... Oui. Oui. Oui. Fais oui. de la... Oui. de C'est oui. cochon. Oui. Ben, si, mais je pense qu'avec le chamallow, avec le contact de l'eau, va prendre sa, la forme. Ça va être va. trop beau, vas-y. Si, si, le chamallow, ça, ça fait un peu euh, éponge. Ouais. Oh, merci. Oh non non. Bon, bah ben, écoute, tu vas rajouter tes chamallows pour voir ce que ouais. ça donne. Fais voir à maman que je te montre, que je remue euh, pour voir. Euh, oui, oui, ça fait pareil, alors je pense que bon, c'est normal, hein Oui, hein, cet aspect euh, de, euh... Mm -hmm. Donne -moi un peu... Donne-moi que je regarde Oui, non, regarde, est, euh, tout est pareil, hein, chaque... Euh... Oui, et ta soeur va t'aider à l'ouvrir. faire voilà les filles. Ah Maintenant, vous là, ajoutez, ben oui beau, hein. C'est c'est pas C'est voir que je regarde. Il y a de la, il y a beaucoup. De... Ah oui, il y a tout. Oh, il y a de belles couleurs. Du coup. Il y a de non. très très belles Moi, couleurs. Tout mis. Euh, mais il peut fallait peut-être pas tout mettre non plus. Hein. Pourquoi Bah, ben, on va voir. Vas-y, remue et vois ce que ça fait. Ah, non, mais... je peux le mélanger. Oui, tu vas le mélanger. Mmh, voilà bien. ce que ça donne. Je ne sais pas encore remuer. Hop. Oui, ça gonfle pas. Peut-être on peut, la un peut leur laisser fini. leur temps, mais à... On a pas ce qui qu'il fini Oui. Ouais, ça ça. Et c'est bon, Moi, c'est ça. ça gonfle pas Non C'était pas gonflé. Bah, je pensais que ça gonflait un peu. Moi c'est chamallow, aurait gonflé un petit peu. Hum. C'est ça Non. Ça n'a pas la vouloir gonfler. Et... Voilà au final ce que Moi ça je rend. Euh, mmh. Est-ce que tu veux goûter pour ah voir ce oui. que ça quel goût oui, ça Dis-moi oui, oui. ça. Oui oui. Si ça gonfle un peu. Ouais bah bon. Je prends pas de chambalos. C'est mmh. mmh. bon Alors ça a quel goût les Est-ce que les chamallows ils ont un goût euh, sucré mmh. ou pas mmh. Non. Il y a un goût de... le rose, c'est pas un goût de fraise, non tout a le même goût Chocolat. Pareil. Je que ça le même goût. Et le chocolat Oui, ça a le goût de chocolat. On des goûts. En tout cas, je me rigole. Ouais, bien bah ça va être notre 4 heures. Ah. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi le faire chauffer Je sais pas. Euh, faire un... Il y a aussi au micro-ondes, hein. mmh. top c'est préparation. aussi faire chauffer un mmh. peu, hein. Faire ouais, bah, essaye ouais. à chauffer pour voir ça faire je Ah, je peux pas moi, là, oh, ça fait le chocolat. Oh, là. Elle a mal au. Oh, vas-y, moi j'ai plus du chocolat. Ah, parce qu'elle a tout mangé. Ouais. Ah ah. Je vais le chauffer. tu veux le chauffer pour voir ce que ça donne. Si tu veux. C'est bon, tu n'en veux plus? C'est bon, ma serre peut-être. Oh, tout le hum, monde. Regarde mon gars. Alors, euh, si chaud ça donne quoi mmh. Mmh. Encore bon. Encore mieux Encore meilleur C'est doux, c'est tout doux. Non mmh. mmh. mais vous dites, je vais vous dire ça sur Oh non, mais partout. Ah. Ça y en a Ça y en a rien. Très bien